Ça aurait pu être le tennis. Ça aurait dû être le tennis. Toute ma famille a baigné dans ce milieu et elle m'a transmis sa passion pour ce sport et le dépassement de soi-même. J'ai suivi tous les plus grands tournois depuis les gradins et de mes yeux d'enfant, c'était un rêve. Mais à 16 ans, c'est là que tout change. Je découvre le hip-hop et les états unis Ce sont les rencontres, les villes américaines, ces artistes incroyables qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Et j'ai tout remis en question j'ai franchi le pas. J'avais envie d'être libre, libre de vibrer, de sauter, de danser, de créer et surtout, de tracer ma propre route et de l'art physique, engagé, inventif et collaboratif. L'architecture m'inspire, je sens les vibrations de chaque lieu et mes mouvements s'adaptent. Mon corps réagit à mon environnement pour imprimer mon propre style. Les photos en lévitation sont ma signature parce qu'elles remettent en question la perception, les perspectives et parce que tout devient possible. Je, cède. Et donc Je suis Mathieu Forgé, artiste du mouvement.